Bien, nous avons beaucoup de personnes à remercier. Merci à nos partenaires, les familles, les amis, les personnes en situation dite de handicap qui sont présentes individuellement et représentées par l'association Nous aussi et par son président. Nous sommes heureux de vous rencontrer à nouveau cette année. Merci aux dirigeants associatifs qui ont accepté de participer au débat, apportant leur expérience leurs témoignage, leur point de vue dans l'accompagnement du parcours de vie des personnes handicapées et à qui nous donnerons la parole tout au long de la journée. Je voudrais remercier aussi la présence de Monsieur Bruno Le Maire, qui est secrétaire général de l'INAPI, qui est devant nous. Euh, M. le préfet et les représentants de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, nous ont informés, à leur regret, qu'ils ne pouvaient pas être présents en raison de leur devoir de réserve pendant la période électorale. Le grand témoin de notre journée sera Monsieur Bernard Ibal, que je cache, il est derrière moi. Monsieur Bernard Ibal est agrégé de philosophie, vice-président de l'Anras. Merci à vous de vous être dégagés de vos obligations pour participer aux rencontres et à la réflexion de cette journée. Un grand merci aussi à Madame Marie-Josée Chabal, derrière moi, qui est ancienne directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et qui a accepté d'être la marraine de notre journée. Nous leur donnerons la parole à tous les deux en fin de journée d'une façon un petit peu conclusive pour avoir leur, euh, leur impression. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du thème, sa mise en question au travers des conférences, des interviews, vidéos, tables rondes. Merci à l'équipe des salariés et aux administrateurs pour les coups de main dans l'organisation. Leur présence discrète, attentive, efficace, certains sont derrière le rideau, là, favorise le confort de tous. Merci enfin surtout à Serge Loubet, qui nous a quittés en tant que directeur, mais qui est le grand animateur de notre événement associatif pour cette année encore. Alors le. <rire> Le... Ça, ça sort du cœur. Hein le thème de cette journée reste centré, comme les années précédentes, sur le parcours de vie de la personne handicapée. Comment les familles, les professionnels, les institutions accompagnent le parcours de vie des personnes handicapées et vulnérables dans le respect de leur histoire de leur singularité, de leurs paroles Et aussi, comment les personnes handicapées parlent de leur vie, de leurs attentes, de leur désir de vie en société Cette question est le fil conducteur de nos journées depuis plusieurs années, après avoir abordé en 2015 renforcer les « Renforcer les solidarités autour du parcours de vie », en 2016 « Soutenir l'autonomie dans le parcours de vie », Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir à partir de la question de l'argent entre contraintes et libertés, pour quel respect de la personne handicapée dans son parcours de vie. Des témoignages de l'an passé et des retours des personnes handicapées, nous avons retenu surtout la question du respect. Le respect dans leur vie économique et sociale, le respect du regard porté sur elle dans tous les actes du quotidien. Nous vous proposons de passer cette journée autour de l'argent comme outil premier d'inclusion. L'argent est au cœur des responsabilités des tutelles, milite aussi dans sa circulation, porteur d'échanges et ouvre à des espaces de liberté possibles pour la personne. Son utilisation favorise l'inclusion sociale. C'est l'ensemble du réseau autour de la personne handicapée qui est concerné. Réseau familial, réseau de voisinage et de proximité, les professionnels médico-sociaux, les associations, les encadrements publics. C'est donc un sujet qui nous concerne tous et chaque acteur a besoin de s'interroger sur sa propre relation à l'argent et à l'autre dans un souci éthique de l'accompagnement. Nous vous proposons un parcours de réflexion afin que chacun, à sa mesure, puisse contribuer à repousser les limites de, des normes sociales et accepter ainsi la différence de ceux qui s'en écartent ou qui peinent à y rentrer. Élargir nos capacités à la tolérance et notre vraie richesse pour un vivre ensemble solidaire. Notre journée de réflexion est construite autour de deux approches qui répondent aux besoins des personnes handicapées pour la meilleure inclusion sociale possible. Ce matin, nous allons explorer le principe de l'approche inclusive sur le plan économique, prendre en compte de l'ensemble des besoins et mettre en œuvre des actions concrètes Issus des politiques publiques pour y répondre. Et puis cet après-midi, nous consacrerons du temps au principe de l'approche adaptée en tant qu'il tient compte du besoin spécifique de la personne dans toutes les dimensions de son parcours de vie. Voilà. Dans nos échanges de ce matin, dans ce cadre de ce principe d'une approche inclusive par l'économique, nous verrons à travers des exemples concrets. Que les politiques publiques autour des droits et de la réalité économique du quotidien des personnes, la mise en œuvre et l'amélioration de nombreux soutiens à l'handicap. Nous verrons l'interaction sociale par le biais de la circulation de l'argent, qui est un des sujets de notre journée. Comment faciliter et soutenir cette participation au vivre ensemble lorsque le reste à vivre ne permet pas forcément tout le temps de vivre pleinement ses projets. Telle est une des nombreuses questions que nous aborderons dans notre table ronde de ce matin. Laurent Barbe, qui est déjà intervenu euh, l'année dernière, euh, viendra par l'approche de la coopération et de l'écoute, et puis Madame Prieur, dont nous verrons euh, des extraits tout au long de, de la journée, euh, par son approche analytique, précise, simple, et j'espère qu'elle sera dérangeante pour vous dans le sens de mettre en mouvement notre réflexion et nos méninges et notre approche de ces questions d'argent. L'après-midi euh, nous aborderons dans une double dimension, la dimension du collectif, c'est-à-dire comment l'échange d'argent au quotidien vient soutenir et entretenir euh, nos relations sociales. Notre société euh, apporter et porte au pinacle les valeurs et notamment celles de l'argent comme étant un incontournable de la construction identitaire, n'y a-t-il pas d'autres espaces de désir et de plaisir à découvrir qui se situent hors de l'argent Également, nous approcherons la dimension de la symbolisation de l'intime, c'est-à-dire ce qui fonde notre organisation psychologique, ce qui nous structure et la façon dont l'argent nous sert à rejouer nos enjeux psychologiques, de notre rapport singulier au monde et aux autres. Si l'argent est un facteur d'inclusion par l'accès aux droits et à la compensation, c'est l'échange d'argent concret, de personne à personne, qui est véritablement inclusif, car c'est par l'interrelation que se joue et se rejoue notre existence et la conscience que nous avons de notre identité. De la difficulté à exercer son droit à décider par soi-même, de l'utilisation de son argent, à l'accès effectif de sa liberté d'échanger avec son argent, se joue donc pour le majeur protéger la conquête de sa liberté et de sa responsabilité. Et là se situe sa véritable dignité. Et pour notre société se situe sa capacité à élargir et à accueillir normalement tous ses citoyens, quelles que soient leurs performances et leurs capacités, dans un rapport de liberté, d'égalité et de fraternité. Oui, je voulais encore euh, signaler et remercier euh, tout le travail euh, des, des personnes handicapées qui euh, vont accompagner le, la journée. Donc, euh, euh, il y a, il y a le, les travailleurs de l'ESAT de Paul Montal, Cuxac qui est responsable du buffet de, qui vous sera servi à midi. Également les pauses qui sont servies par les travailleurs de l'ESAT de Ponoutier. Et puis il va y avoir toutes ces petites scénettes de théâtre là, qui vont venir euh, égayer notre journée, ou, parce qu'on risquerait peut-être d'être un peu trop sérieux. Alors euh, euh, je crois que c'est l'atelier de théâtre de, de Capendu. Voilà. Et puis je vous invite à aller regarder euh, l'exposition des, des, des, des œuvres. Euh, des réalisations des personnes handicapées qui sont euh, tout ce qui est exposé alors je ne sais pas trop la salle c'est ce que c'est dans le hall où il y a une salle spéciale Il y en a à la fois sur les murs de l'entrée du hall et sur la salle de la tour en bas donc quand vous aurez à l'occasion du buffet vous descendrez vous pourrez regarder, admirer et voir toutes ces réalisations